Tech&Co, What's up New York. Et What's up, effectivement, le, le Bitcoin, là, on en est où Je crois que ça bouge pas tellement aujourd'hui. Mais il mais y a une info qui est tombée euh, ce week-end et qui euh, t'a interpellé. Sabrina, on voit cela avec toi. Sabrina Révena donc depuis la, la Cotesse. Bonsoir. Bonsoir. C'est qu'on a nos premiers milliardaires ah. en Bitcoin. Et ce sont des petits chanceux hein, dont on avait déjà parlé il y a 10 ans de cela. Et oui, on les connaît, on se souvient des frères Winklevoss. On avait beaucoup parlé, euh, on avait beaucoup parlé d'eux il, il y a quelques années parce qu'ils avaient poursuivi en justice Mark Zuckerberg. Ils estimaient en effet, euh, Sébastien, que ce dernier leur avait volé l'idée de Facebook, tout simplement. Ils lui avaient donc demandé réparation, une bataille qui avait d'ailleurs été mise en avant dans, dans, dans le film de Social Network. Ce procès leur avait permis de récupérer en 2011 un chèque de 65 millions de dollars, ce qui paraissait à l'époque bien maigre vu la valorisation de Facebook, mais euh, comme quoi, hein, ils avaient quand même beaucoup de faire et ils se sont servis de cet argent pour acheter des bitcoins en 2013, ils ont ainsi fait savoir qu'ils détenaient pour 11 millions de dollars de, de bitcoins, achetés au prix de 120 dollars l'unité des bitcoins qu'ils ont gardés au chaud pendant 4 ans. Ils n'en ont pas vendu un seul depuis, avec un bitcoin qui s'est donc rapproché ce week-end des 12 000 dollars. Vous faites les calculs, euh, comme quoi ils étaient bien destinés à devenir milliardaires. On notera... Euh, pour terminer, que même s'ils ont vraiment de quoi célébrer le fait de rejoindre ce fameux club très privé des milliardaires, ils sont encore très loin de Mark Zuckerberg, hein, dont la fortune est selon Forbes estimée à 71 milliards de dollars. 71 milliards, tu dis, pour Zuckerberg. Oui, il y a encore un petit peu de, ouais. petit peu de marge, là. Il y a euh, encore un petit peu de marge, ouais. <rire> bon, les crypto-monnaies, on en parle beaucoup. Il n'y a pas que le bitcoin, quand même, il faut arrêter. Là. Il y a des, des centaines, voire des milliers de crypto-monnaie. Il y en a une autre toi, qui t'intéresse, outre le bitcoin ce soir. Oui, on oublie les, le bitcoin. Ce sont, euh, Sébastien, figure-toi, des chatons virtuels qu'il faut détenir aujourd'hui, les crypto-kitties crypto chaton, alors c'est pas une blague, c'est très sérieux. Euh, c'est le, le nouveau phénomène viral du monde des crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que c'est euh, exactement C'est en fait le premier jeu blockchain qui a été créé euh, par le studio Axiom euh, qui est basé à San Francisco et Vancouver. C'est euh, la version digitale des cartes Pokémon mais basée sur la blockchain Ethereum. Euh, vous collectionnez des chatons virtuels, des crypto-kitties, c'est tout. Et, euh, et c'est de la folie. Les joueurs dépensent une fortune hein, jusqu'à euh, présent. 1,3 million de dollars ont été dépensés. Le jeu a été mis en ligne la semaine dernière seulement. Il a engendré près de 15% des transactions réalisées sur la blockchain Ethereum. Plusieurs chats euh, ont été échangés pour 23 000 dollars. Le record jusqu'à présent c'est euh, 113 000 dollars. Le chaton virtuel, comme euh, tout bien virtuel, la sensation, les prix en effet varient. On est actuellement aux alentours de 12 dollars pour mettre la main sur le chaton le moins cher du jeu. Sébastien, si ça te dit, c'est encore raisonnable pour entrer dans le jeu. Chaque chaton est unique et ne peut pas être détruit. Alors en gros, hein, le jeu a été lancé avec 100 chatons fondateurs. Il y a un nouveau chat qui est créé jetons, euh, toutes les 15 minutes. Son prix est en fonction de la moyenne des 5 derniers chatons vendus, plus 50%, mais le prix recule jusqu'à ce que quelqu'un l'achète. J'espère que vous suivez. Et vous pouvez aussi vendre, bien sûr, votre chaton via un système d'enchères. Vous pouvez également créer vous-même des chatons en associant de, de vos chatons. Bref, un principe très très simple. Alors d'après TechCrunch, si on met de côté l'absurdité des prix atteints déjà en, en une semaine de, de mise en ligne du jeu, c'est un moyen assez, assez sympa pour les débutants d'interagir avec la blockchain Ethereum. Attention en revanche, pour ceux qui ne sont pas très patients, la popularité du jeu... Les forts volumes, les nombreuses transactions rendent le jeu difficile à jouer. Il y a pas mal de bugs apparemment. Les transactions prennent beaucoup de temps. Il faut parfois même plusieurs tentatives. Ce qui, au passage, et je terminerai là-dessus, pose quand même la, pas mal de questions sur le protocole Ethereum dans son ensemble. S'il y a un problème avec un jeu viral qui vient de sortir et qui n'est même pas encore allé au-delà du montec, tech, que va-t-il se passer quand la blockchain s'étendra aux applications réelles. Ça reste à voir et, euh, et donc c'était intéressant de, de mettre ça en avant. Bon, c'est un peu dago quand même. Plus sérieusement, moi j'ai envie de dire, parce que sinon je j'ai pas, pas tout compris, Enfin, j'ai pas forcément vu l'intérêt de tout ce que dont on, on parlait à l'instant. Là, effectivement, plus sérieusement, et là, ça nous concerne.